Les villages jouent en pleine discussion sur la mesure du sous préfet de l'arrondissement de Mbankomo. Alors qu'ils s'apprêtent à se rendre dans une veillée mortuaire. Ils sont conscients que le sous préfet a eu raison d'interdire toute activité commerciale autour des lieux de deuil. Pour anticiper et jouer au plus malin que le chef de terre, ils vont adopter une autre stratégie. Celle qui consiste à boire et à saouler avant la veillée. Comme ça... Ils arriveront tous ivres au lieu du deuil et cela leur permettra de bien pleurer. Monsieur le sous préfet de Mbankomo, quand vous avez envoyé les gens ici dans votre département de venir faire les enquêtes de moralité, moi je ne suis pas là. Je pense bien que, euh, on doit vraiment avoir, avoir, avoir la boisson au lieu du deuil dans la vie et dans au niveau de la collation. On doit toujours avoir la boisson. Et même si on ne mange pas le jour de la veille, on doit quand même moins se boire quelque chose à la veille pour nous activer. Cela fait trois mois que le sous préfet de l'arrondissement de Mbankomo, département de la Mofuyakonan, région du centre au Cameroun, a systématiquement interdit l'installation des commerçants ambulants aux alentours des lieux de deuil, au premier rang desquels les vendeurs des boissons alcoolisées. Une mesure mitigée... Auprès des populations. J'ai aidé ici. Il y a des centaines de personnes qui ne peuvent pas recevoir seul. Les bars ne sont pas aux environs. Les barmans sont obligés de rapprocher leurs marchandises du lieu du deuil. Le simple divertissement que les gens sont venus accompagner dans la douleur, on décide de suspendre ça. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Le chef de terre lui-même sait que cette guerre engagée contre les villageois, de leur interdit de vendre de l'alcool autour des deuils. Sera délétère. Il relevait de notre devoir de ramener la moralité publique à ces endroits. À aucun moment et nulle part dans notre décision, nous n'avons interdit la consommation de l'alcool au lieu du déi. Nous avons interdit l'installation l'installation des débits de boissons de fortune aux alentours des lieux de déi. L'arrondissement de Mbankomo compte 66 villages. Et la mesure semble difficilement applicable, mais l'administrateur civil a tout anticipé. Nous nous sommes rassurés qu'elle allait être véritablement exécutée dans notre arrondissement, parce que nous avons des relais, en commençant par nos forces de maintien de l'ordre, nos collaborateurs responsables des forces de maintien de l'ordre, la gendarmerie, la police. Nous avons dans chaque village et chaque quartier un chef de troisième degré au moins, et qui sont assistés dans leur mission par des chefs de bloc. Et au-delà de cette notabilité coutumière, nous avons également des comités de vigilance opérationnelle. Nous avons parcouru quelques villages pour rencontrer les populations. Pour certaines d'entre elles, le sous-prefet n'a pas manqué une occasion de se faire remarquer négativement. Il n'a pas pris une bonne décision. Puisque tu ne peux pas entretenir plus de 1000 personnes parfois, les gens vont s'asseoir, même le sol il n'y a plus de chaise. Quand quelqu'un arrive à une veille à partir de 22h, nous sommes exposés au froid. Il faut à tout prix quelque chose qui réveille, qui réchauffe. Mais pour d'autres, les intentions du patron de l'arrondissement d'un bancomo sont pourtant noble, Vouloir restaurer la tradition et la coutume ancestrale dans ces moments de tristesse. Les lieux de deuil dé étaient déjà devenus les lieux de commerce. Quelqu'un qui pleure, nous, nous venons danser vers le... Non, merci. Le sous préfet quant à lui sait que ce discours passe comme une pilule à mer auprès des riverains qui ne s'imaginent pas jusqu'à l'heure aller participer à un deuil sans boire. Je vous dis ça sincèrement. Il ne faut même prédiquer un arrêté de consommer... Euh, moi, c'est donc une affaire qui fâche dans cet arrondissement. Le chef de terre veut taire les malheureux commentaires qui résultent du sabotage dans les délits dus à l'état d'ivresse de certains. La sous-préfecture de Mbankomo se satisfait des résultats déjà observés depuis la mise en œuvre de cette mesure. Ce que nous avons voulu condamner ici, c'est ce qui se passe autour. On assiste à des livresse publiques. L'ivresse publique suppose aussi des bagarres, des risques publics, des casses et autres, des accidents parfois. Tout le monde sait que dans une cérémonie funèbre, il faut boire et manger, de la veillée jusqu'à l'enterrement et très souvent, certains retournent chez eux dans un état d'ébriété très avancé.